Dans ce défi, nous allons faire avancer et tourner Sphéro. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux blocs roulés. Donc un premier bloc, un deuxième bloc. Admettons que je me trompe et que je place un troisième bloc. J'ai donc plus besoin de ce dernier bloc. Je vais donc glisser le bloc jusqu'en bas dans la poubelle pour l'éliminer. Donc je viens placer mes deux blocs. Le Premier bloc, je veux que ce est par en avant, donc la direction est de 0. Je veux qu'il se déplace à une vitesse de 30 pendant une seconde. La deuxième fois que je veux, je veux que ce ferro tourne à droite, donc je vais le faire aller à 90 degrés, à une vitesse de 20. Pendant deux secondes. Donc, deux blocs pour deux mouvements. Les blocs doivent être collés vis-à-vis -vis programme au lancement pour que ça fonctionne.